Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc, comme tu viens de le constater, on vient juste d'assister au match of the day. Chelsea qui recevait Liverpool. Le match, il était absolument incroyable. Un match de malade. On aurait dit un match de ping-pong. Ils arrêtaient pas de se renvoyer la balle. Paf, paf, paf Et quand je te dis un match de ping-pong, je te parle pas de match de ping-pong du dimanche quand vous êtes tous bourrés et puis voilà, il n'y a personne qui arrive à mettre la balle sur la table. Non, je te parle d'un match de ping-pong où c'est que des Japonais qui sont en train de jouer. Parce que les Japonais, ils sont encore ils sont en, en, en tennis de table. Je ne sais pas si tu as déjà vu les Japonais jouer en tennis de table, mais c'est des malades. Déjà, ils ne tiennent pas la raquette comme nous. Mais bon, bref, là, comme tu as pu le voir, le match d'aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Chelsea, ils avaient l'ascendant sur le match pendant 5 minutes au début. Ensuite, Liverpool a récupéré l'ascendant pendant 30 minutes. Ils ont mis 2 buts. Et ensuite, il restait 10 minutes. Il y a eu 5 minutes de flottement. Et pendant 5 minutes, Chelsea a récupéré l'ascendant du match et a mis 2 buts. Tu te rends compte de la folie Ça, c'était juste une seule mi-temps. Hein. Ensuite, en deuxième mi-temps, là, ils étaient plus dans la gestion. Ils essayaient de trouver euh, des systèmes, des tactiques pour essayer de déstabiliser l'autre équipe et essayer de marquer. Mais là, il n'y a rien qui a fonctionné, malheureusement. Là, ce qu'on peut dire, c'est que Chelsea est en train de vivre une petite... Euh, comment dire Une petite euh, période de turbulence, surtout avec tout ce qui se passe en interne, on ne va pas se mentir. Là, Thomas Tuchel, il s'est littéralement... Hein, Littéralement embrouillé avec Romelo Lukaku, on va pas se mentir, là c'était une embrouille, même si voilà, le Romelo Lukaku c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est un petit peu un coup en traître. Il est parti aller voir un média italien et leur dire que ouais, il va bientôt revenir en Italie, il se sent pas bien à Chelsea, blablabla. C'est un petit peu un coup en traître. Derrière, Thomas Tourel, il est parti voir la direction, il a dit bon, Romelo Lukaku il n'est pas content, il joue pas. Voilà, et voilà ce qui se passe maintenant. Là, on a clairement vu. Et oui, certes, Romélo Lukaku n'est pas content à Chelsea. Thomas Tourel est totalement euh, en droit de virer Lukaku de son équipe après ces déclarations honteuses qu'il a eues dans le média. Mais on va pas se mentir que, businessment parlant et professionnellement parlant, Chelsea a besoin de Lukaku. Et là, on l'a vu, là, ce soir. Ben oui Hein Qu'est-ce que tu crois Là, en deuxième mi-temps. C'est terminé là, tes petits attaquants, Kaya Verte, euh, Mason Mams. Oui, ils sont créés des petites occasions, les Pulisic et tout. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent contre les Konato et, et Konate et Vandish Hein tu, vu, les, tu les as vus les deux mastodontes là mais c'est du grand n'importe quoi. Là, il te faut un Romelo, Lukaku ou Lukaku comme tu veux. Là, tout le monde l'appelle la caca parce que voilà, j'avoue que c'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Là, c'est abandonner son équipe. Il va dans un média, il dit qu'il se sent pas bien. Après, je sais pas ce qui se passe et je sais pas comment il est traité à Chelsea. Donc j'avoue quand je dis c'est pas bien, je suis là, je parle sans savoir, tu vois. C'est comme ça, tu vois, quand tu n'as pas les aboutissants et les tenants, tu, tu parles, tu, quand tu ouvres ta bouche sur un sujet, généralement tu dis que du caca. Tu vois, donc ce que je suis en train de dire Ça peut se retrouver aux toilettes Vous tirez la chasse d'eau Ou bien il y en a qui vont dire Non mais Fodier tu as totalement raison euh, Voilà en interne il ne se passe absolument rien Romelu Lukaku il est absolument respecté On ne sait rien On ne sait pas de comment ça se passe Lui il a décidé d'aller dire Que lui il était absolument euh, malheureux à Chelsea Et voilà Là Chelsea ça fait au moins 6 matchs nuls Qu'ils enchaînent Ils n'arrivent pas trop à remonter la pente Par contre Liverpool euh, voilà, hein, on va pas se mentir que ce match-là, ça arrange Manchester City. Les mecs, ça fait 11 matchs qu'ils arrêtent pas de gagner. 33 points, tu te rends compte 33 points ils ont, ils, ont, ils ont plus de 12 points d'avance sur tout le monde là. Ça y est, c'est terminé, Manchester City, ils sont champions là. Allez hop